Salut, c'est Loïc. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui. J'espère que tu vas bien, que tes opérations se passent bien, que tu commences à passer à l'action. Et, euh, et donc, n'hésite bah, pas d'ailleurs euh, à mettre dans les commentaires euh, si euh, tu comment si es en phase d'achat, si tu es en phase, si es, euh, dire, euh, en phase de, de, de négociation de projet, euh, si tu as signé des compromis. Euh, ça me fera vraiment plaisir de savoir un petit peu euh, où tu en es euh, dans, dans tes projets aujourd'hui on se retrouve pour parler euh, tout simplement euh, de trois méthodes euh, pour pouvoir augmenter la rentabilité sur euh, un achat immobilier euh, je vais évoquer tout de suite avec toi ces trois méthodes qui sont des, des accélérateurs d'enrichissement mais euh, avant toute chose, je vais t'offrir mon guide, mon guide de l'entrepreneuriat et de l'immobilier. Donc euh, pour pouvoir le télécharger, c'est très simple. Tu as juste besoin de cliquer euh, sur le lien qui apparaît dans la vidéo ou bien si tu ne le vois pas parce que tu es sur mobile, n'hésite pas à cliquer en dessous de la vidéo. Euh, tu, tu auras un lien pour pouvoir aller télécharger ça. Donc euh, c'est un guide complet, ça t'explique euh, toutes les bases et les bons états d'esprit à avoir pour pouvoir commencer à entreprendre ou, à, ou surtout à démarrer une activité de location. Et, euh, bah, ce guide il suffit juste que tu me laisses ton nom, ton mail et je t'envoie ça directement sur ta boîte. Alors aujourd'hui on va voir donc comme je te disais trois méthodes pour pouvoir euh, augmenter ta rentabilité euh, dans ton investissement locatif. Alors la première méthode pour pouvoir euh, augmenter euh, ta rentabilité ça va être tout simplement d'acheter un grand appartement ou d'acheter un bien euh, important et de le diviser. Alors je m'explique. Souvent, en fait, on a, euh, quand on fait une veille de marché, je ne sais pas si tu as commencé à faire des veilles de marché euh, sur ton marché, mais si tu es en veille régulière sur ton marché et que tu t'es amusé à regarder un petit peu euh, toutes les surfaces, etc., tu as dû te rendre compte que euh, plus une surface est grande, moins on paye cher le mètre carré. Et ça, c'est vraiment quelque chose euh, qui, est, euh, qui est vrai euh, partout. Euh, plus tu achètes une surface importante et moins le mètre carré est cher. Donc l'idée pour pouvoir augmenter la rentabilité sur le bien, c'est d'acheter un bien plus grand que ce qu'on a besoin et de le diviser pour en augmenter en fait tout simplement sa rentabilité. Donc plus les surfaces sont grandes, moins on paye cher le mètre carré et plus les surfaces sont petites, plus on les loue cher au mètre carré. Donc si tu arrives à acheter un bien important en termes de surface et que tu le euh, comment dire tu le divises, tu vas forcément augmenter de façon importante ta rentabilité. Pour faire ça, pour moi, il y a, euh, deux, trois, enfin, il y a trois façons de faire. La première façon, c'est tout simplement euh, d'acheter un immeuble, un immeuble de rapport. Très souvent, les immeubles de rapport, en fait, il y a moins de gens qui se jettent dessus euh, et tu arrives à obtenir des rentabilités plus importantes. Mais, tu peux aussi, euh, si tu ne trouves pas d'immeuble de rapport, euh, si tu, tu peux très bien aller acheter un appartement euh, que tu vas rediviser. Ça, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que euh, tu achètes par exemple un appartement euh, qui fait euh, 70 mètres carrés et euh, tu fais deux appartements de 35 à l'intérieur. Alors, ça va demander euh, forcément un petit peu de travaux, mais les travaux, de toute façon, on en a besoin pour notre optimisation fiscale. Donc, il n'y a vraiment aucun problème à réaliser ça. Ensuite, il y a une troisième possibilité, ça peut très bien être aussi une maison. C'est-à-dire que euh, tu peux avoir une maison que tu achètes et que tu redivises en deux euh, sans, sans, aucun, sans aucun souci. Donc, euh, ça, c'est vraiment la première méthode. Pour moi, c'est la division immobilière. Euh, c'est une, une méthode qui fonctionne très, très bien. Ensuite, euh, la deuxième méthode que tu vas pouvoir euh, employer pour, pour euh, augmenter ta rentabilité, ça va être la colocation. Tu as tout à fait la possibilité en fait, euh, d'acheter un bien... On, pour faire de la colocation euh, c'est souvent euh, une manière bah, de louer à la chambre comme ça c'est euh, une façon de faire qui va te permettre de pouvoir plutôt euh, booster ta rentabilité vers le haut euh, puisque les gens en fait ne vont pas louer euh, ton bien complet tu, ils vont louer une seule chambre souvent on arrive à multiplier par 1,5, euh, le, le prix de, de, de location d'un bien, euh, j'ai vu même jusqu'à 2, 2,5 pour, pour certaines personnes suivant les secteurs, mais c'est quelque chose qui est euh, vraiment positif. Il faut par contre, pour faire de la colocation, bien vérifier en amont qu'il y a une demande en colocation. Il y a des secteurs où il y a vraiment de très grosses demandes en colocation. Je pense notamment euh, aux grandes villes, euh, être proche d'une université, parce que c'est souvent des étudiants euh, qui sont demandeurs de colocation. Eh bien, euh, ce que je t'invite à faire avant tout, c'est vraiment de vérifier ça. Si ça t'intéresse, je te ferai un focus complet sur comment justement vérifier qu'il y a de la demande locative et vérifier en fait tes prix de vente. Alors, j'avais fait un, un, un petit focus sur le bon coin, sur comment fixer le prix de tes loyers, etc. Il y a un petit moment, donc je t'en parlais déjà un petit peu. Mais il y a d'autres méthodes en fait pour vraiment savoir comment dire s'il y a de la demande parce que là, ça te permettait de fixer le prix de tes loyers mais tu n'étais pas sûr de ta demande. Mais pour être vraiment sûr de ta demande et ça, si tu veux, je t'en parlerai dans une prochaine. Vidéo, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires euh, si tu souhaites que je te fasse un, un petit focus là-dessus. Euh, donc, la colocation euh, ça permet de booster également. Il faut simplement, comme je te disais, vérifier euh, qu'il y a une vraie demande pour ça. Mais il y a vraiment beaucoup d'endroits où il y a de la demande pour la colocation. Donc, je t'invite aussi à faire ça si tu souhaites optimiser encore un peu plus. Ensuite, il y a une troisième possibilité, et en fait, je vais pas t'expliquer trois méthodes, mais même une quatrième, tu vas comprendre pourquoi. Donc, il y a une troisième possibilité. La troisième possibilité pour pouvoir booster euh, ta rentabilité, ça va être de faire de l'allocation à la nuit, enfin de l'allocation à la semaine, euh, de l'allocation avec deux jours minimum, avec trois jours minimum, en tout cas de faire de l'allocation en courte durée. La courte durée, c'est vraiment euh, le booster euh, pour pouvoir réaliser... Euh, plus de, de ventes et plus de marge euh, sur, sur ton investissement locatif, tu verras que la rentabilité sera tout de suite explosive. Euh, en règle générale, on arrive à vite atteindre des 30% bruts, même des jusqu'à 50% bruts. Euh, après, quand on va parler en net et même... Euh, comment dire, en net après impôt, euh, on peut euh, atteindre des 12-13% euh, sans, sans grosses grosse difficulté, donc euh, c'est vraiment important euh, de, de prendre en compte dans tes possibilités d'investissement, la euh, location en courte durée. Alors, ça peut aussi permettre euh, la location en courte durée, moi je sais que j'ai un ami qui fait ça de cette manière là et je trouve ça euh, assez sympa aussi, moi c'est vrai que je suis toujours à vouloir booster au maximum les rentabilités, lui son but c'est de s'emmerder le moins possible, euh, donc pour moi il y a d'autres méthodes pour s'emmerder le moins possible, notamment les méthodes que moi je mets en place en termes de, de sous-traitance, en termes également euh, de, de manière de faire euh, et euh, d'automatisation. Mais euh, lui, bah, ce qu'il a fait tout simplement, c'est qu'il ne fait pas de séjour de moins d'une semaine. Donc en fait, ça lui permet en règle générale de rentrer à peu près euh, 14 jours par mois de location, mais ces 14 jours servent largement à euh, couvrir le crédit et sont finalement même moins contraignants qu'une location classique, puisque euh, bah, il gagne un tout petit peu plus mais voilà donc ça c'est aussi tu vois une façon de faire de l'allocation en courte durée euh, même si moi j'ai toujours tendance à plutôt prôner du deux nuits minimum pour pouvoir faire euh, des remplissages assez conséquents c'est à dire euh, à 30 nuits par mois euh, 32 nuits par mois etc euh, donc je te parlais aussi d'une quatrième méthode et cette quatrième méthode en fait ça, ça va être tout simplement de coupler la première et la troisième méthode c'est à dire d'acheter un bien plus grand de le diviser pour pouvoir optimiser encore un peu plus. Et ensuite, une fois que tu l'as divisé, de eh le mettre en location en courte durée. Et là, tu vas avoir des, vraiment des, des rentabilités records. Euh, C'est notamment comme ça que certains arrivent à dépasser les 50% bruts parce que euh, bah, tu vas vraiment te retrouver euh, sur, euh, sur une surface qui t'a coûté peu au mètre carré et qui est optimisée avec un, coup de, enfin, avec une, un prix de vente de location au mètre carré complètement euh, hallucinant. Voilà, donc euh, bah, on a fait un petit focus sur trois méthodes euh, pour pouvoir euh, augmenter ta rentabilité sur ton investissement immobilier. Euh, le fait d'augmenter comme ça ta rentabilité sur tes investissements immobiliers, ça va te permettre de toujours gagner plus en crédibilité au, au niveau de la banque et de pouvoir multiplier plus les investissements. Et d'ailleurs, euh, dans la prochaine vidéo, je vais te faire un focus sur euh, où je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir acheter, si tu le souhaites, euh, 10 appartements. Alors, j'ai pris l'exemple de 10, mais tu vas comprendre dans la vidéo que 10, c'est pas forcément, euh, voilà, c'est pas forcément une limite, hein. mais en tout cas, je t'ai pris l'exemple sur 10 appartements euh, pour euh, bah, comment tu vas pouvoir donc investir ces 10 appartements sans même mettre d'apport. Donc ça, ce sera dans la prochaine vidéo, donc euh, bah, ne la loupe surtout pas. Et puis, euh, bah, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas euh, à mettre un petit pouce bleu, à la partager et puis bah, si ce n'est pas encore fait, clique en dessous pour t'abonner. Je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, salut